Dans cette vidéo, nous allons présenter le principe de construction du symétrique d'un point par rapport à un point et l'appliquer dans un second temps à quelques objets mathématiques simples. Par définition, deux points A et B sont symétriques par rapport à un point I si I est le milieu du segment AB. Autrement dit, cela a deux conséquences importantes. Premièrement, les points A, I et B sont alignés dans cet ordre. Deuxièmement, la longueur AI est égale à la longueur IB. Utilisons cette définition pour construire le symétrique d'un point A par rapport à un point I. On appellera B son image. Voici la situation initiale. Pour construire le point B, il suffit de construire la demi-droite AI, puis de reporter la longueur AI depuis le point I, sur cette demi-droite. Après une telle construction, il ne faut pas oublier de coder la figure, en portant un même symbole sur les deux segments de même longueur. Dans cette situation, B est le symétrique de A par rapport au point I. Une fois cette définition posée, il est possible d'envisager la construction de symétriques de nombreux objets mathématiques par rapport à un point. Commençons avec un segment, et voici un exemple. Pour construire le symétrique du segment AB par rapport au point I, il suffit de construire le point A' symétrique de A par rapport à I, puis le point B' symétrique de B par rapport à I. Alors, le segment A'B' est le symétrique du segment AB par rapport au point I. En revenant sur cette construction, par définition de la symétrie centrale, le point I est le milieu des segments AA' et BB'. Autrement dit, le quadrilatère ABA'B' est un parallélogramme car ses diagonales se coupent dans leur milieu. Or, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. On a déduit donc la propriété suivante. Un segment et son symétrique par rapport à un point sont parallèles et de même longueur. Autrement dit, sur notre exemple, les segments AB et AB' sont parallèles et de même longueur. On dit que la symétrie centrale conserve les longueurs et transforme un segment en un segment parallèle. Continuons avec une droite. Par exemple, pour construire le symétrique de la droite AB par rapport au point I, il suffit de construire les symétriques de deux points de cette droite. Par exemple, les points A' et B' symétriques respectifs de A et de B. Alors, la droite A'B' est la symétrique de la droite AB par rapport au point I. Enchaînons avec un cercle. Pour construire le symétrique du cercle de centre O et de rayon OM, il suffit de construire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 pour construire le symétrique de l'angle ABC par rapport au point I, il suffit de construire les symétriques de ces deux côtés, BA et BC, par rapport à I. Alors, l'angle A'B'C' est le symétrique de l'angle ABC par rapport à I. On peut noter la propriété suivante. Un angle et son symétrique par rapport à un point ont la même mesure, c'est-à-dire que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. En particulier, les angles droits et les angles plats. Autrement dit, les symétriques de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires et aussi les symétriques de trois points alignés sont trois points alignés. On résume cela en disant que la symétrie centrale conserve la perpendicularité, et donc le parallélisme, ainsi que l'alignement. Concluons-en précisant qu'une bonne maîtrise de ces constructions et des propriétés associées permettra d'envisager sereinement les symétriques de figures plus complexes.